Est-ce que vous voulez que je fasse la blague Vas-y, vas-y, fais la blague quand même Va bah, qui oh. Faire <rires> eh Bah moi si vous voulez Attends, c'est là, il me faut quoi Il me faut une photo d'Abdé ici, là Et là Hop oh. Vous imaginez, situation, réaction Et je l'imprime à la médiathèque Comme ça, je l'ai à proximité Et dès qu'Abdé il dit de la merde ouais, plusieurs Je ici, là Et là, pof Vous mettez même, <rire> tu vas à la médiathèque d'imprimer Tu imagines j'ai réactivé Mais je suis mort par un burger hein Il y a un burger il m'a tué, je crois. J'ai envie de manger à cause de toi. Non, c'est à cause du burger, c'est pas à cause de moi. Bah ouais, parce que t'as parlé de burger, donc moi j'ai un burger là. Mais c'est parce qu'il m'a tué, j'allais pas le, j'allais pas dire ouais, je suis mort par un tacos. Alors si je suis mort par un burger. Non, non, non, non, non, non. Ouais, quoi il met des musiques de, de, euh... négative sans le tive. Ouais. De... de. Bah, vas-y, chou! Okay. Quand t'as dit Nuggets, je pensais que t'avais vraiment dit beaucoup T'inquiète pas, frère, Mets des musiques de, de nugget, frère, moi je veux pas de ça. Ouais. <rire> <rire> je la merde aussi Dédicace à tous les Renois qui sont sur le chat On est ensemble Les noirs Ouais Parce que c'est bah. des nuggets hein, ou es Ah ouais t'es raciste Ah ouais raciste Dédicace à tous les employés de McDo Pourquoi BKFC, Parce que les nuggets bah, hein bah, BFC BFC euh, King Burger Dédicace à tous les restaurateurs Ah les mecs je vais vous raconter un truc Tu vois je porte à la place Et là il y a un mec qui parle au téléphone Il oh. dit à sa fille Ouais nous on va commander Burger King <rire> Tu <rire> te rappelles Maki Kunto, kebab On mangeait un buns. Un buns, en gros, c'est une espèce de... de... Oui, on, Comment, connaît, espèce... on connaît, on connaît, ouais. oui, on connaît, Et y a, là, il y a une renouée, elle dit, nous aussi, on va prendre ça, là Les Binis, comme eux, là On va ah bon prendre les Binis <rire> Ouais, c'est vrai. <rire> en mode, on est sur la route de, de l'autre bien. Mais une pute comme ça qui passe enfin, euh, L'heure Ouais, non, c'est un autre dur, ça un dure. Et je me retourne parce que derrière moi, il y avait l'église. Je me dis, peut-être qu'il y a l'heure. Et derrière nous, il y avait deux meufs. Et du coup, il y en a une Elle a dit, euh, ouais, t'as insulté notre mère, je sais pas quoi, tu nous as insulté Moi, je dis, mais qu'est-ce que tu dis J'ai demandé l'heure. Et après, Baki m'a dit, non, non, laisse-les, c'est une Congolaise, elle s'appelle Leur. et frère, j'étais mort de rire. Oh, <rire> chacal ah, dit, là, là, dit, là. Je demande Lure Elle me dit, tu nous as insulté, je sais pas quoi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu racontes Il a dit King Burger. <rire> burger, il, il a dit un truc, il a pas dit Burger, <rire> ni Burger. Il a dit, wow, oh, il m'a donné encore un... Brigitte, qui <Burger King. rire> il, il a même pas dit Brigitte, il a dit brigir, un truc comme ça il <rire> tue. En plus il était dans le bus, on portait à la plage, Ah, ça m'a tué de rire la vie. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe Attends je bois de l'eau C'est toi chacal. Non c'est pas grave. C'est toi chacal ou pas mm -mm. mm -mm. T'es qui toi alors <rire> Wow, la chacal, il est trop fort! C'est moi ce qu'il a fait! Eh, Rafox, Rafox, je viens de m'abonner à ta chaîne et je ne suis pas abonné. Oh, <rire> oh Allez! Les mecs, oui. rigolez, rigolez! De eh. ah, ah, ah. toute façon, je vais faire une vidéo setup. D'ailleurs, Baki, tu serais chaud ouais. de, de venir chez moi pour, euh, pour, pour qu'on tourne, ouais, qu tourne ensemble une vidéo setup. Comme ça, on tourne ensemble, t'es foutu, je crois, moi je suis salope. Les mecs, vous me dégoûtez. Mais il y a quoi? <rire> non! On, on, <rire> <rire> on, recorde, on recorde ensemble une non, vidéo setup! On Oh, le, record, le mec, record. Vous pouvez pas faire ça entre vous du record. Et Julie, tu sais ce qui s'est passé hier soir donc. Euh... <rire> eh les gars, à 200 likes, ouais. on balance euh, les nuits de rafale. Non, non, ah, un... ça c'est pour moi. Je m'en fous, mais ça. De hein? quoi, de bon, quoi pas. On balance quoi On balance euh, des bananes chez toi. Des bananes ouais. Ah mais merci, c'est gentil. Vas-y, bah les mecs, likez et donnez-moi <rire> des bananes. <rire> mais, même ça, non, Mais, mais cas. les gens, ils disent, t'as des likes et en plus on donne des bananes. Mais merci. J'avais une crush, elle m'aimait pas et je osais pas lui dire. Et un moment, je lui ai dit, mais elle a dit non. Il m'a humilié, j'ai glow up et elle a voulu me pécho et non. Ouais, mon gars. Oh, Tiens, moi, c'est une histoire, on dirait une, histoire web <rire> une histoire de webtoon, il a dit. Réinitialiser <rire> <J'tain. rire> le <'est> ballon <rire> Oh, wow, attends, attends, il y a un vrai, ballon de basket. Attends, sûr Faut que je marque un, un basket, euh, un panier. Ah, ouais, ouais, tu marques, ouais. ouais. Eh, hey, t'as déjà vu ça, toi Un cowboy qui fait du basket. C'est pas magnifique euh mon père ton père c'est un cowboy ouais il garde des vaches Aussi. moi oh, j'aime les filles t'aimes ah. les filles moi j'aime les femmes mais c'est très euh... c'est très euh, de type salam <rire> alaikum wa wa j'ai reconnu direct <rire> de quoi j'ai le chat pourquoi <rire> en vous rigolez de la wesh. En fait, les filles c'est très Salam euh... le <rire> <rire> <rire> ah, mais en fait le chat toi mais les mecs ah, ah. Euh, euh, non Non ah ah ah ah ah ah ah j'ai failli mourir mais non. même, c'est pas pour. C'est pas pour cette raison qu'on fait les.. Ah. Arrête, non, non, toi tu vas loin aussi. Oui, t'es moi, j'ai pris T'es moi T'es moi C'est un bouddhiste C'est un, un Shaolin Eh J'arrive eh J'arrive, j'arrive Shaolin, on est-on est des, des Asiatiques Allez Ah ok, on ah, a non. perdu Le jeu il est raciste. T'as vu, il y a des Asiatiques qui arrivent Hop, finalement Ah ah C'est un pas je le prends sur... Moi je prendrais sur euh, Octane je pense. Non, ah, parce que tout le monde prend Wells Allez, Wells c'est la meilleure. Et j'ai pas envie de le prendre. Sauf que nous on n'est pas des Renois comme les autres, tu vois. Clairement, j'ai fait du handball. Juste pour pas faire comme les autres, pour pas qu'on dise que moi je suis un Renoir comme vous. Hein Donc Octane. Pourquoi les Renois On fait du handball, on fait pas du foot, c'est hum pour ça. Mais pas du tout. Tu sais, les Renois, ils font quoi Ils font quoi Il faut du gangbang. C'est ah bon quoi ça? Ouais, c'est un sport euh, très intense. Très très intense avec une petite femme. Dans ta famille, ils sont plutôt sportifs ou pas? Hein dans ma famille, quoi? Ouais, on est tous. Euh, Spiky <rire> <mimic> <mimic> <mimic> <mimic> Moi, je maîtrise pas assez bien le, le Peacekeeper. En fait, souvent, c'est. Des fois, je maîtrise, des fois, je maîtrise pas. Ah, mais c'est toi le qui m'as tué dans l'autre game? C'est moi la Ah, ouais, ouais, ok, je vois au Peacekeeper. Ouais parce que j'avais entendu du bruit. Mais en plus, ça se voit tu sortais d'un fight. En tout cas, GG. C'était ici là. Euh, tu veux jouer ouais, avec moi en gunrun Je suis pas avec les abonnés en live, mais si tu veux euh, après le live, pourquoi chien, pas Non, je suis pas un chien. Non, c'est juste que des fois il y a des abonnés qui rejoignent, ils sont gênants, c'est des enfants, ils disent n'importe quoi, et moi je veux pas de ouais, ça. Tu vois T'es une enflure. Donc je suis pas une enflure. Y a pas de problème. Moi je veux bien jouer avec les, avec les viewers. T'as kiffé ce best of Je te propose juste ici de voir un autre best of où j'ai fait un carnage sur Apex. J'ai lavé plein de gens. Il y avait Abdi, justement. Le mec là, là, le mec en rouge. Et justement, il était là, donc c'était drôle. Donc voilà, je te conseille de regarder ça. Et puis, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et salut hein.